Voici l'élévateur de bain InvaCare Aquatech Kogia, qui offre un bain sûr et confortable. Pesant seulement 10 kg, le Kogia est très léger et facile à manipuler pour le mettre dans la baignoire ou le sortir. Grâce à ses fixations simples, le Kogia peut être assemblé en quelques secondes. Conçu en gardant à l'esprit les besoins des utilisateurs, entrer et sortir du bain est simple, vous donnant une grande indépendance. Avec une élévation et une descente fluide et confortable, le Kojia vous permet de vous allonger et de profiter de votre bain en toute tranquillité d'esprit, grâce à sa structure stable et robuste. Les autres caractéristiques incluent la télécommande flottante et son support. L'embase ouverte du Kojia permet un nettoyage rapide et facile, même lorsqu'il reste dans la baignoire. De plus, les revêtements antidérapants sont lavables en machine. Le koja peut être facilement retiré et rangé grâce à sa conception maîtrisée, vous laissant sans stress après un bain relaxant.